Donc ici j'ai mis quelques décos, mais là j'ai la place encore d'en mettre un petit peu par là. Ça c'est un poster euh, McDo, Olivier Tom. Donc là du coup les gars, là ici c'est l'étagère. Special Playstation. Donc je vais vous faire voir les jeux de j'ai. Jeu. Comme ça. Ce qui serait intéressant aussi, ça serait de faire euh, des tops des top jeux PlayStation 1, PS2, PS3, PS4, pareil pour Nintendo. Donc voilà j'ai voilà, trois étagères pleines en PS1. J'ai mis le Eti là, il y a le jeu il est juste derrière ici, ET extraterrestre. Le film il est génial. Ensuite, en dessous, c'est plus des goodies, donc Harry Potter, Spyro, la Digimon, j'ai même une petite voiture Digimon comme ça, ça doit pas être très courant ça non plus. Un Crash Bandicoot qui est là-bas, un poster Olivetum, c'est mélangé avec moi. Hein. <rire> là j'ai le steelbook Book euh, Olivetum, donc euh, Capitaine Tsubasa, euh, moi j'ai plus l'habitude de dire euh, Olivetum. Là j'ai des consoles émulateurs, voilà. Par contre sur celui-là je me suis fait avoir parce que le cordon il m'a pas été livré avec. <rire> c'est ballot. J'ai laissé la protection sur l'écran, donc la marque c'est ça. C'était soit une erreur de livraison, soit bah, une petite arnaque. Hein. Mais bon Amazon généralement hein, j'ai jamais de problème avec. Mais là là j'en ai eu une, là j'en ai eu un problème par et je suis pas très content. <rire> donc ensuite passons au GPS 2. Donc euh, voilà, il y en a que j'ai mis euh, en avant comme ça, pour faire joli. Donc, je vais vous faire à peu près tout ce que j'ai. Donc là, tous les Dragon Ball Z. Donc, je ne suis pas un grand fan de l'anime, mais en jeu, euh, bon en jeu ça passe. Donc Voici à peu près ce que j'ai comme titre. Là j'ai mis tous les jeux de voiture avec les jeux de voiture sur la fin. Voilà et Arthur et Minnie Meuss, bah, le jeu je sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai pas testé, mais le film j'avais bien aimé, avec Freddie Ingmar, un de mes acteurs préférés. Ensuite, donc là j'ai du Gasper et du Jack and Dexter, vous faire voir ce qu'il y a derrière quand même. Là, là j'ai mis les Crash Bandicoot avec les Crash Bandicoot, les Rayman avec les Rayman. vous faire voir aussi derrière, donc là il y a les autres Jack Ensuite, celui-là, bah, je l'ai depuis pas très longtemps, ce, ce jeu-là. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai tellement de jeux à tester. Ouh. Voilà. Là, j'ai mis les Disney avec les Disney. Voilà, c'est bien rangé. Hein. Aussi bien rangé qu'une euh, bibliothèque. J'aurais pu faire bibliothécaire dis donc. Mais de jeux vidéo, hein, pas de livres. Ensuite, j'ai un petit pop euh, Digimon. Là, j'ai le pistolet... Euh j'ai le pistolet ps2 j'ai jamais euh, testé ce que ce qu'il faut savoir c'est que j'achète beaucoup d'occasions donc euh, des fois on peut... donc des fois on peut se faire avoir mais bon généralement j'ai pas de problème mais ça peut arriver ensuite un peu près je m'en écoute une manette ps2 bon, le méchant Neo Cortex. ensuite j'ai du sonic une toupie puis, euh, un jeu électronique sonic un jeu euh, playstation j'ai perdu la boîte donc euh, du coup il traîne le cd traîne c'est pas bien là j'ai encore du sonic ensuite en dessous donc là j'ai encore en... j'ai encore de la ps2 j'ai même la caméra Là c'est PS3, donc là j'en ai pas beaucoup, la console je la possède pas non plus. Et juste en dessous, j'ai la PSP. Et la console, bah, elle est juste là, là-dedans, dans, dans la pochette, bien protégée. Et alors là les gars, surtout ceux qui aiment le rétro, accrochez-vous parce que là j'ai du lourd J'étais disquette juste là. Du coup ça me sert à rien parce que j'ai pas les, les ordinateurs de, dans le temps. Mais euh, quand j'étais petit bah, j'ai découvert les jeux vidéo bah, sur disquette en fait. C'était sur l'Amiga d'ailleurs. Donc Amiga c'était la concurrence avec Atari je pense à l'époque. C'était les gros ordinateurs. encombrants. Donc voilà ça, ça se trouve difficilement maintenant. Surtout que là c'est complet. Moi après, ce jeu-là, je pense pas que j'y avais joué, hein, mais euh, moi j'avais Super Frog, j'en avais d'autres aussi, mais je sais plus le nom des titres. Super Frog, c'était mon préféré, je crois. Je voudrais trop qu'il fasse un remake d'ailleurs de Super Frog euh, sur la Switch, par exemple, ce serait génial. Carte de garantie, <rire> j'ai encore la carte de garantie. Bon, donc là, voilà, j'ai la notice, en très bon état. J'ai un autre papier, je sais pas, c'est. J'ai un autre bout de papier, je sais pas, c'est quoi exactement. Et le jeu. Donc maintenant, je vais vous faire voir cette étagère-là. Donc ça, j'ai commandé ça sur Amazon il n'y a pas très longtemps. Euh, avec une grosse réduction. J'ai payé tout ça 70 euros au lieu d'une centaine d'euros. Par contre, on ne saura jamais pourquoi ils m'ont mis 1, 2, 4 et non 1, 2, 3. Ça aurait été plus logique. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je crois que je vous ai tout montré en rétro là, donc maintenant on va passer sur les jeux PS4, donc j'en ai pas beaucoup. Là j'ai les Resident Evil que m'a offert mon pote Félix. En fait j'ai cette version là, comme ça. Et cette version là. Et en bas, j'ai un GPS5, mon tout premier GPS5. Euh, je n'ai pas encore la PS5, hein. Alex bah, Kid c'est un jeu que j'avais beaucoup joué sur euh, la Master System. Et là du coup, bah c'est un remake mais euh, pas que, à l'arrière il montre que le remake mais euh, il est possible aussi de jouer à la version originale dessus. Donc euh, je le pendrai je pense aussi sur Switch en démat par contre. Je suis copain avec le démat parce que les gens qui ont un logement petit bah c'est pratique quoi. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure quand je faisais l'étagère Nintendo. Donc voilà j'ai ça, Mario Kart Live. Ici, bon, j'ai des livres comme ça à lire, mais après, je sais pas si je les gardais. Euh... Donc, je vais lire, et puis après, quand je les aura lus, bah, je m'en séparerai peut-être. Je le verrai. Un jeu Xbox, bon, rigolez pas, les gars, j'ai que ça. Et j'ai pas la console, j'ai que la 360. Ici, j'ai plein de livres Digimon. Donc, là, c'est vraiment des vieux livres. Alors, celui-là, il était un peu plus récent, mais ceux qui sont en dessous. Voilà, là, c'était les francs à l'époque. Hein. On va essayer de montrer ça. Voilà, 15 francs, là, par exemple. Voilà, 15 francs, je ne sais pas ce que ça fait en euros. Hein. <rire> bon, j'ai entendu dire que les francs, euh, apparemment, c'était moins cher que l'euro. Bon. Ouais, pour ceux qui n'ont pas connu les francs, on ne se rend pas trop compte de la différence. Mais euh, c'est vrai que euh, la vie, elle est devenue plus chère, plus dure. C'est dommage. Donc là, j'ai un autre GPS 4. Voilà, et j'en ai un autre... Juste là, donc en fait s'ils sont pas rangés avec les autres là c'est parce que j'y joue euh, pas mal en ce moment Et euh, je stream dessus, vous pouvez retrouver les vidéos euh, sur ma chaîne Là j'ai la PS4, donc c'est la slim que j'ai Et j'ai le casque VR Là c'est le disque dur J'ai une manette, il m'en faudrait une deuxième ce serait bien J'ai une, euh, une autre place là pour en charger une autre J'aimerais bien en avoir une, euh, je sais pas, une rouge ou une bleue. Là, c'est pour mettre les. Euh, ah Je sais plus comment on appelle ça. C'est pour euh, les détecteurs de mouvement, là. Mais j'en ai pas. Là, j'ai quelques petites décorations Olivetum encore. Et là, le gros bordel avec les fils. Et donc, voici ma télé. Un petit crash d'écoute qui me tient la manette. C'est super sympa. Et là, derrière, j'ai toutes les boîtes Sega. Aussi, j'ai. Par là, petit jeu Master System et deux petits jeux comme ça. Alors, celui-là, c'est pas l'original. Moi, je l'ai pris juste parce qu'il était moins cher, quoi, c'est tout. Parce que, bon, après, le jeu, ça reste le même, hein, donc voilà.